que vous allez bien alors aujourd'hui dans ce tirage j'avais envie de parler des effets de la pic pic sais plus comment parler sur cette chaîne ça devient ridicule vraiment Mais enfin bon on est obligé de parler en langage codé hein, donc on va parler des effets second voilà si ça se trouve je vais le dire mais c'est pas grave je le dirai en entier ça m'étonnerait pas bon tant pis hein, ça peut, ça peut m'échapper parce qu'être est toujours dans le contrôle c'est vraiment casse qui donc on va regarder ces fameux effets de la pic pic si ils vont pouvoir changer un peu la donne. Hein c'est-à-dire qu'il euh, y a deux ans, on n'en parlait pas. Il y a un an, on commençait à en parler. Mais alors, sous le sceau du secret avec beaucoup de censure. Mais là, je trouve que les dernières semaines, on en parle de plus en plus. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir que voilà, ça s'étende de plus en plus et que les gens vont commencer à se réveiller. Donc, on va regarder un petit peu, justement, les effets secondaires de la pique-pique vont-ils être davantage médiatisés et quelles vont être les répercussions Parce que des effets second moi j'en entends tous les jours. Hein. Tous les jours. Hein. Alors, les effets de la pique-pique, on va regarder un petit peu. Alors là, il y a des gens qui vont être perdus. Il euh, y a une fuite et il y a un labyrinthe. Donc, fuite. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, de toute façon, qui ne voudront pas prendre euh, la, je sais pas combien, dose, certainement. Ils, ils fuient. Et il y en a qui vont se retrouver un peu piégés. OK. Bon. Donc, situation difficile, en gros. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont prendre peur. Il hein. y a des gens qui vont commencer à avoir la trouille. Hein. Moi, c'est comme ça, je le vois. Hein. Et du coup, ça va créer une situation vraiment de, de labyrinthe, de confusion. Hein. Le labyrinthe, c'est un peu ça. Alors, les effets de la piqûre. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce sujet Parce que ça va être vraiment médiatisé. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment. Euh... Il y en a de plus en plus hein, qui remontent des effets, mais c'est encore vraiment, vraiment. Euh... Ignoré on va dire ouais, voilà qui c'est qui garde ses sous hein avec le scorpion là, puis en plus vous avez vu l'aiguillon donc l'aiguillon la piqûre il y a un monceau d'or derrière et il y en a un ou une qui garde, qui garde l'argent bon on va la mettre de côté cette carte là parce qu'elle est sortie on va... voilà mais c'est pas mal parce qu'elle nous montre bien les intérêts financiers c'est sûr, c'est sûr. Alors, les effets de la piqûre. Alors là, il y a des gens qui, euh, qui, se, qui se masquent la réalité, j'ai envie de dire. Hein qui, qui sont dans le déni. Vous voyez, ils sont en train de se maquiller. Mais alors, en même temps, c'est un peu une, une espèce de caméléon, cette femme-là. Donc, il y a des gens, quelque part, qui ont pris la fameuse euh, injection. Qui changent éventuellement à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, mais qui se voient de la face. Voilà, j'étais en train de chercher le mot, qui se voient de la face. Bon, donc il y en a qui ne veulent pas le reconnaître. Ok. Ici, bah, c'est mondial. D'accord. Là, alors là, on a une espèce de monstre. Ah ouais, encore avec des espèces d'aiguillons, de, de, là. Hein. C'est un peu des choses bizarres. Hein. Moi, ça fait penser à des mutations, une mutation. Des espèces de monstres. Ouais. Vous savez, dans l'injection, il y a des trucs bizarres. Hein. Il y a des trucs très, très bizarres. Euh, il y a un truc qui s'appelle h y e Voilà. Vous pourrez taper sur Internet et ce mot-là avec l'injection à côté. Vous allez tomber sur des trucs sympathiques. Et c'est à ça que ça fait penser. Même si ça ça ressemble pas à une espèce de poulpe, ça fait fait pas même penser à une espèce de monstre. Bon. Ici, on a une coupure. OK. Là, on a de la solitude et de la dépression. Je suis toujours sur les effets secondaires. Hein. Et là, on a un embrasement. Mais aussi des squelettes qui sont cachés. Donc, il y a des morts qui vont remonter à la surface, à mon avis. Ça va mettre le feu aux poudres. Hein, vous voyez qu'il y a un squelette ici. OK. Bien. Alors. On a des gens qui sont dans le déni. Il peut y avoir un embrasement au niveau mondial parce qu'il y a aussi le feu là. Il y a des espèces de monstres. Il y a une coupure. On va regarder un peu sur chaque carte. Donc les effets de la pique. La coupure est intéressante. On va regarder si c'est la, euh, la fin de la piqûre éventuellement. Hein. Alors, les gens qui sont dans le déni, bah oui, qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils sont dans le déni Parce qu'ils adorent la propagande. Vous voyez, la personne s'est incroisée. Elle s'agenouille devant les médias. En plus, c'est même des gens qui peuvent faire... ...leurs enfants. Tellement ils sont persuadés que c'est pour leur bien. Bon. Donc, il y a des gens qui sont dans le déni. Ça, on ne pourra pas changer. Ici... Alors, au niveau mondial, tu sais, c'est marrant parce qu'on a les histoires de guerre hein, qui ressortent. Hein. Alors, ce pas le tirage, mais enfin, ça sort comme ça sort. Hein. Je n'ai pas le contrôle des cartes. Donc là, je ne crois pas que ce soit les piqûres, là. Non, c'est les histoires de guerre qui ressortent. Ouais, les deux sont liés. Hein. Les deux sont liés. Sur le monstre, qu'est-ce qu'on a On a les histoires... Ah Ouais, ah, carrément. C'est l'intelligence artificielle, ça. Hein, vous avez euh, le petit bonhomme ici qui se bat euh, avec des histoires de, de machines. Mais ça peut être aussi tout simplement l'intelligence artificielle ici. Et ça, ça pourrait être la mutation. Ah oui, je sais bien que c'est un peu bizarre ces cartes-là, mais il y a des trucs bizarres là. Je sens qu'il y a des trucs bizarres. Puis en plus, il y a des, il y a des tiroirs qui s'ouvrent là. Ouais. Ah oui, ah oui alors si vous ne saviez pas, eh ben, euh, sachez que dans cette fameuse voilà, injection, il y a des trucs qui se développent, dont le fameux HYDRE, et c'est en relation avec les machines. Donc ça, ça permettrait dans le futur aux gens d'être connectés directement, par exemple, sur leurs ordinateurs. On, on, on ira remettre une carte ici. Alors là, ouais, ouais, bon ben, encore une fois la confusion. Hein, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une coupure. Hein. Vous voyez, en plus c'est marqué danger là. Donc euh, mon avis, ça va s'interrompre cette histoire. Vous savez, vous avez sorti euh, la pique obligatoire pour tout le monde et je vous avais dit que ça ne passerait pas parce qu'il y aurait des conflits. Et pourquoi il y aura des conflits bah, À cause des effets, à mon avis. Et donc de toute façon, il y aura une coupure. Ce sera, ça va s'arrêter cette histoire. Et celles le savent nous mettent la pression, là, avec la Ursula, qui disent que c'est inadmissible qu'il y ait encore 150 millions de personnes qui soient pas... Alors, j'en fais partie, hein, j'en suis fière. Hein. Vous savez qu'on est 480 millions, quand même, en Europe. Hein. Donc, il y a 150 résistants. 150 millions de résistants, voilà. Et donc, c'est inadmissible pour elle. Bah, elle peut faire le cobaye, si elle veut, hein. Enfin, bon. Mais qu'elle nous fiche la paix, la hyène, la là. Bon, je me calme. Alors, euh... Ouais, donc il va y avoir une situation de coupure, parce qu'à mon avis, là, ça va plus être possible. Ouais, il va falloir s'arrêter Ben, écoutez, voilà. Ici, vous allez avoir les gens qui vont complètement déprimer, parce qu'ils vont avoir... Euh... Alors, d'une part, ils vont avoir des problèmes de santé, c'est sûr. Ils vont s'apercevoir qu'ils vont... ils ont été sacrifiés. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas dans le déni, hein, il y a quand même une partie de la population qui va... Qui va comprendre et ceux qui vont être tristes là, c'est ceux qui vont perdre leurs proches. Hein vous avez le sang là, donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de deuil. Malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais de deuil, de décès, de maladie, vous l'avez ici. Ouais, c'est les effets de la pique, n'oubliez pas. Et ici, ah, il y a les moutons qui continuent de dormir. Hein ouais. Il y a un embrasement, mais, euh, mais, mais, mais il y a quand même une partie de la population qui va continuer de dormir. En fait, c'est amusant parce que les squelettes, ils sont sous terre. Donc, il faut attendre vraiment qu'ils remontent. Hein. Et c'est ça qui provoquera un embrasement. Mais pour l'instant, c'est encore caché. Bon, donc on a une partie de la population qui est dans le déni. Une qui va pleurer par rapport au sacrifice par rapport à leur santé propre ou par rapport aux santé de leurs proches. Et il y a une partie de la population qui continue de dormir parce que les squelettes ne sont pas encore remontés à la surface. Ok, alors qu'est-ce qu'on va aller explorer Ben ici, parce que pour moi, je pense vraiment, vraiment que là, il euh, y a une coupure qui va devoir être faite. Ouais, regardez, pousser un peu mes cartes. Donc la fin de la, de, la fin du, du si vous voulez. Hein. Là aussi, c'est intéressant, on va regarder. Bon, la guerre, on va peut-être la laisser de côté. Hein. Là, les gens qui sont dans le déni. Euh, et puis les moutons. En fait, ils sont aux deux extrémités. Hein. Il y a ceux qui continuent de dormir et ceux qui ne veulent absolument pas faire la relation. Entre les problèmes de santé qu'ils ont. Puisqu'ils ils sont métamorphosés. Vous voyez bien sur la carte que la, la femme, c'est un caméléon. Hein, elle se maquille. Donc, elle cache elle cache le fait qu'elle ne soit plus humaine. Vous hein, voyez ici. Donc, elle est dans le déni. Inconsciemment, elle le sait. Mais elle ne veut pas l'admettre. Alors que là, ils ne savent rien du tout. Ils dorment. Bon. c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ouais. C'est encore... Euh, ils ne veulent pas voir la lumière. Vous hein, voyez Une carte, là, la lumière... Le trou de serrure, ben bah non. Ils ne veulent pas voir la lumière. Bon, ben, bah, ils vont continuer dans le déni, ok. Eux, là, alors ça, euh, euh, je dirais que c'est leur monde. Ils n'ont pas envie de, de changer. Ils sont toujours dans leur monde. Tout va bien. Tout va bien, Madame la Marquise. C'est un peu ça. Hein. Bon, il y en a donc, il y a une partie de la population qui va continuer à dormir. Alors, on va regarder ici. L'ombre et la lumière, ouais. Ouais, ça c'est vraiment extraordinaire, ça. Il y a une partie de la personne qui est maléfique. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est un peu difficile à voir. Je vous rapproche la carte. Vous voyez le petit bonhomme là Il y a les, les oreilles, la queue, c'est diabolique. Et une partie humaine. Mais c'est exactement ce qui se passe. Hein. Donc il y, a les gens, il y a des gens qui sont moitié-moitié entre l'ombre et la lumière. Bon, ça, c'est les effets de la pique. Hein. Il est pas mal, ce jeu. Hein. Et là, euh, ben, oui c'est des histoires de sous. C'est des tromperies. Hum. C'est des tromperies. C'est du vol. C'est de la malhonnêteté, ici. Pourtant, ça finira par s'arrêter. Donc, ça veut dire que, quelque part, on aura aussi, à mon avis, des informations sur les sous, là. Hein, parce qu'ils ont engrangé des milliards. Alors, on va aller explorer un peu le côté mutation. Attendez, je reprends les cartes. Voilà. Que je vous fasse une vidéo sur l'intelligence artificielle. Parce que tout est là. Hein. Alors, développer un petit peu la question. Comment vous expliquer Donc, à l'intérieur, il y a des histoires de graphène. Bon, ça, vous savez. Et il y a une partie qui grandit à l'intérieur du corona, qui grandit qui se développe et qui va permettre les connexions normalement hein, avec les machines dans le futur donc en fait c'est ce qu'on appelle le c'est pour ça que les gens échangent. ils changent, ils ne sont plus vraiment humains et euh, par la suite ce qui se passe à l'intérieur d'eux devrait leur permettre normalement de connecter directement euh, d'apprendre, pof comme un programme, vous savez quand vous téléchargez un programme dans un ordinateur Bon, ben, bah, votre ordinateur, ensuite, il sait faire des trucs, hein, peu importe quoi. Ben bah, là, ce sera pareil, on téléchargera directement dans le cerveau des personnes, ils pourront parler plusieurs langues ou apprendre, euh, que sais-je, euh, une nouvelle technique, enfin, j'en sais rien. Donc, c'est ça, c'est là. Et en même temps, eh bien, ils perdent leur humanité. Il hein y, y a des questions de perte de spiritualité ici. Vous avez tout ça ici. Ok, euh... Bon, on va regarder ici, ici au niveau du sang hein. et là ici également parce que là ça devrait s'interrompre on va regarder également on peut avoir encore d'autres informations ici, bon là on n'a pas besoin ils restent dans le déni et puis eux ils dorment donc euh, bof alors là il y a des questions de nourriture ouais et eh ben ça c'est euh, le pass européen hein. Ça, c'est le passe européen. C'est-à-dire que les gens donc, qui vont être euh, injectés, en plus, il y a le smartphone ici, hein. en plus, euh, eux, je pense que ce seront ces personnes-là qui iront accepter le pass européen au numérique. Euh, comment dire Les questions de nourriture. Ouais. Comment je pourrais vous préciser ce que j'ai en tête hein c'est-à-dire qu'on peut très bien rationner la population, par exemple. C'est le plan, hein. je ne dis pas que ça se fera, mais c'est ce qui est vraiment euh, prévu. Euh, et de faire en sorte que seules les personnes, donc on va dire injectées, reçoivent de la nourriture, par exemple. Il y a quelque chose comme ça, là. Bon, alors ici, on va avoir des informations. La lumière va être faite sur la malhonnêteté. Ouais, là aussi, la lumière va être faite également sur les sacrifices. Alors, pourquoi, si ça s'arrête, pourquoi est-ce qu'il y aurait quand même le passeport qui serait mis en place Est-ce que ce que je vois, c'est la réalité ou c'est une possibilité Parce que là, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est vraiment ce qu'ils veulent. changer, Faire changer les gens à l'intérieur. Leur permettre de se connecter directement sur, euh, sur les ordinateurs. Voir le film Matrix. Hein, vous avez tout qui dedans. Et éventuellement les, les rationner au niveau de la nourriture. Alors, est-ce que ça va se faire ça Ou est-ce que ça va être arrêté ouais, Vous avez le loup. C'est bien ça. Hein. C'est bien ce qu'ils veulent faire. En plus, il y a les empreintes, vous voyez Les empreintes, c'est le digital, c'est le traçage. Donc, c'est bien ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous mettre sous contrôle de façon à pouvoir nous rationner. Le genre, tu n'as pas tous tes points, tu n'auras pas ta dose de farine. En gros, hein je vous fais court. Hein Mais en gros, c'est ça. Bon. Alors, ça ne me dit pas si ça va se faire ou pas. Ah, il y a encore quelqu'un qui va arriver avec un ciseau. Bon, alors, on a deux fois les ciseaux. Bon, non, ça ne sera pas. Ou ça sera peut-être que pour une partie de la population, comme en Italie. Là, ils sont en train de tester Bologne. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Mais pour la majorité de la population, ciseaux ici, ciseaux là. Donc, non. Et vous voyez, en plus, il y a la robe de moine. Donc, ça, c'est un peu le côté spirituel. Ah, il a l'air d'être bien. Hein. Il a l'air d'être heureux, cet homme-là. Donc, c'est bien le côté spirituel. Qui va tchouk, interrompre le processus. Hein. Parce qu'on aurait pu penser que c'est le côté spirituel qui est interrompu. Hein. Mais non, pas avec euh, l'expression du personnage. On va revérifier. Ouais, il faut sauver les enfants. Non, non. Non, non. Il y a bien le spirituel qui va intervenir pour sauver les enfants, à mon avis. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre alors, ici, ça me fait penser aussi qu'on va avoir la lumière sur les sacrifices, c'est vrai. Et qu'éventuellement, il y a le côté spirituel qui peut faire des choses, euh, améliorer euh, un petit peu euh, au niveau du sang. Il peut y avoir un travail spirituel qui peut aller nettoyer un peu ça. Bon. Alors, je ne dis pas à 100%, mais enfin, bon. En partie, on va dire. Ouais. Quand même, hein, c'est il y a vraiment une partie de la population qui va être déconnectée de la réalité. Hein, moi, je pense. Vous voyez, la personne, elle rentre dans une fiction. Donc, il y a, y a vraiment, vraiment une perte de réalité. Il hein. y, y en a certains qui pourront peut-être se reconnecter un petit peu, mais ce n'est pas, pas la majorité. Hein. Non, c'est pas la majorité. Ouais. Ouais, cette carte-là, elle est un peu bizarre. Hein. C'est euh, la menace. <rire> la, la, la personne, elle est sur sa cuillère, elle est menacée par les fourchettes. Oui, c'est très, très métaphorique tout ça. C'est. Euh, le, les, les fourchettes, en plus, c'est vraiment aux piqûres. Hein. Ah, il y a les fourchettes, les couteaux, en plus, donc c'est dangereux. Hein. Ouais, ils sont en danger. Hein. Moi, je vous dis, ils sont en danger. Hein. Il y a un net danger ici. Pour moi, les personnes qui se sont fait injecter, ils ont, ils ont du souci à se faire. Ils ont vraiment du souci à se faire. Ouais. Ok. Alors, donc les choses vont s'arrêter pour moi. Parce qu'il va y avoir de la lumière. Et il y, y a des gens bien intentionnés qui vont arriver. Hein. Ouais. Donc les effets... Ça, ça se saura... Ouais, c'est bien le danger là. Vous avez l'aigle ici qui arrive. Prêt à saisir les personnages qui dorment. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est la menace. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais. Ah oui, c'est fou. Hein. Regardez, il y a des gens qui sont protégés. Il y a des gens qui vont se faire tremper. Donc il y en a qui vont y passer, il y en a qui vont être préservés, C on ne peut pas mieux dire. Hein. Donc il y aura vraiment une scission, alors, entre les personnes qui ont malheureusement, qui sont dans le déni, ceux qui dorment, ceux qui vont euh, s'en apercevoir, mais trop tard, hein, qui ne pourront pas faire grand chose, qui vont perdre de toute façon la connexion à eux-mêmes et la connexion à la réalité, qui sont vraiment en danger. Une petite partie pourra peut-être faire quelques petites choses grâce à la lumière. Travail énergétique ou travail même avec, euh, avec l'amour, j'ai envie de dire. Hein, les bonnes intentions, les gens qui, qui peuvent les aider. Mais euh, ils restent en situation extrêmement difficile. Il y a vraiment, vraiment une perte de réalité. Donc, il y a vraiment une partie de la population qui est, qui est sacrifiée. Mais les choses devront s'arrêter. Parce qu'on va s'apercevoir que tout ça, c'est une vaste escroquerie. Et qu'il y a des gens intelligents, que de toute façon qui feront de la lumière. Hein. Il n'y aura pas qu'une, hein. il y aura plusieurs. Bon, là danger, bon bah c'est sûr. Il faudra préserver les enfants. Enfin, c'est surtout les enfants moi qui m'embêtent. Hein. C'est euh... ouais, c'est ça en fait. Les, les, les parents pensent leur faire un cadeau et, alors qu'en fait c'est l'inverse. Hein. C'est les bonnes intentions. Vous savez ce qu'on dit, hein l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Mais euh... Mais bof, hein, il, faut, il aurait mieux fallu prendre la, suite, la fuite. Pardon, il aurait mieux fallu prendre la fuite. Hein. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est des gens qui ont eu peur. Hmm. Je peux réfléchir par rapport à cette carte-là. Les petits bonhommes, ils s'en vont, mais finalement... Il y a un monstre qui ouvre la porte et pourtant, apparemment, il est juste dans une, une espèce de boîte, euh, euh, comme une boîte à musique. Donc si ça se trouve, il n'est pas du tout mauvais, hein. il n'est pas du tout méchant. Donc ça fait penser une peur, une peur sans, sans fondement. Ben, c'est ça en fait. Hein. Les parents, ils sont affolés pour rien. Il n'y avait pas de danger, on leur a fait peur. Mais en fait, le danger, il n'était pas là, je crois que c'est ça en fait. Ouais, ouais, ils ont voulu vraiment faire un... ouais, Ils ont voulu en fait que les gosses continuent à, pu... à pouvoir s'amuser, hein, à pouvoir se déplacer, à pouvoir aller au sport, à pouvoir aller en vacances, tout ça. Ils l'ont fait aussi pour des raisons égoïstes. Hein. Ouais. Alors ça, c'est la flamme entourée par les ténèbres. Alors on ne sait pas si la... la lumière va être mangée par les ténèbres. En tout cas, elle est menacée. C'est la flamme, c'est la vitalité, ça. Pour moi, ils ont mis leurs enfants en danger. Ça, c'est la, la jeunesse. La flamme de la jeunesse. Mais voyez les ténèbres Ces reptiliens, en plus, autour. C'est fou, ça veut dire que les reptiliens qui nous entourent et qui veulent nous détruire euh, sont attirés par les enfants comme... Euh, comme, comme les insectes par la lumière, quoi. C'est fou, hein Les enfants, c'est la cible la plus importante pour eux. Mais il y a un joker. Ah, ça, c'est pour nous. Il y a un joker. Ah, une surprise. Alors là, il y a quelqu'un qui regarde. Ah, oui, ça, c'est le quantique ça. Il y a un joker, alors, il y a une partie qu'on ne pourra pas sauver, malheureusement. Mais il y a aussi une partie où il y a des choses quantiques ou un peu de l'au-delà. Je, je m'avance beaucoup, beaucoup. Hein. Mais il y a des choses bizarres. Il ouais. y a encore les enfants qui sont protégés. Je, je me demande, Je me demande si, finalement, malgré une certaine tristesse... Et beaucoup de, de pleurs. Parce qu'il y a vraiment vraiment des enfants qui vont partir. Et ça c'est sûr. Hein, qui vont être gravement malades. Je me demande quand même. Si avec les histoires du cantique. Il n'y aura pas un peu le joker. Pour protéger les enfants ici. Pour les sauver. Bon on va rester là dessus. Voilà donc un tirage un peu long. Par rapport aux effets de la pique. Je pense avoir à peu près tout dit, euh, vaste thème, vaste sujet, euh, thème compliqué, mais on devrait s'en sortir, mais une grande partie de la, de la population, malheureusement, ne s'en sortira pas, j'ai envie de dire, c'est comme ça, que vous dire, on fait ce qu'on peut, nous les résistants, on a vu ce qui en était on a vu ce qu'il en était, on a vu euh, ce qui se cachait derrière euh, cette volonté du, du Vax à tout va, à tout prix. Hein. On a vu ce qui se cachait, donc euh, on a résisté. Mais alors, il y en a beaucoup, malheureusement, qui continuent de dormir, hein, qui n'ont pas voulu toucher au, au fondement de, de leur vie. Pour eux, tout va bien. Les squelettes, alors, ils sont dans le sol, ils ne sont pas encore euh, remontés à la surface, hein. non. Et pourtant, c'est ça qui pourrait mettre le feu aux poudres. Moi, j'ai peur que ça reste quand même caché. Ouais. En tout cas, pour beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui ne voudront pas voir la, la, la vérité. Ou qui, euh, voilà, qui continueront à vivre comme si de rien n'était. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vais vous dire à bientôt. Au revoir.